Alors aujourd'hui, je voulais vous partager un conseil en rebondissant sur l'actualité, euh, actualité qui parle de l'inflation, donc de l'endettement et du surendettement de certains Français qui tombent dans la, précao... dans la précarité mais c'est un conseil en fait qui est valable de manière générale, disons qu'il est encore plus vrai euh, en cette période euh, un peu chaotique euh, mais qui est vrai de manière générale également. Et dans ce reportage, c'est une, une, une interview réalisée par TF1 qui euh, est, est passée voir quatre Français qui sont tombés dans le dans le surendettement. Et j'ai relevé trois points communs de ces, de ces personnes. Et puis, je voulais en, justement vous en déduire à mon fameux conseil. Alors, tout d'abord, les, les, les le premier point commun de ces quatre personnes qui ont été interviewées et qui sont en situation euh, de précarité, on va dire, ont tous travaillé. Ces, trois, ces quatre personnes ont tous travaillé. Tout est travaillé. Et donc, bah, c'est donc soit des gens qui sont encore dans le domaine actif, d'ailleurs, dans la vie active, soit ce sont des gens qui ont euh, travaillé pendant euh, une quarantaine d'années, qui sont à la retraite désormais. Ça peut être des gens qui ont été fonctionnaires, vous voyez. Donc, bah, même quand on travaille, j'allais dire, on peut tomber, on n'est pas à l'abri. D'accord Sauf que ça veut dire un, un point fondamental c'est que lorsqu'on travaille, surtout quand on est en fonctionnaire ou en CDI, on se retrouve en situation d'investir, d'emprunter auprès de la banque. Sauf qu'il y a deux phénomènes qui jouent, euh, même trois, euh, en votre défaveur dans ces cas-là. C'est que d'abord, ben, on peut ne pas y penser, surtout quand on rentre dans la vie active. Si on a la vingtaine, ben, on a d'autres choses à penser que sa retraite ou le fait d'investir. Ben, ça, c'est dommageable, mais c'est malheureusement euh, une réalité. Deuxième chose qui peut en votre défaveur, si tel est votre projet, c'est l'ignorance. En fait, vous, vous ignorez que vous pouvez investir, que vous avez justement un, un sacro-saint CDI qui vous permet de. de de vous, de vous lancer, donc bah ça, ça, ça, ça, vous, ça ne vous aide pas non plus. Et troisième phénomène qui joue en votre faveur à, alors que vous rentrez dans la vie active ou que vous êtes en capacité d'investir et d'emprunter, c'est que vous avez des fausses croyances. Vous pouvez croire à tort que l'immobilier, bah, c'est quelque chose d'inaccessible, comme quelque chose de, de, de trop onéreux, trop cher. Sachez qu'il peut exister des biens à, à 30 000, 50 000, 100 000 euros, des biens locatifs dans un rayon, soit dans votre propre ville, soit dans un rayon d'une heure 1 heure 30 autour de chez vous. Donc voilà, sachez-le ou qu'il faut déjà être aisé, être riche pour pouvoir accéder à l'immobilier, ce qui est ce qui est faux également grâce à l'effet de levier de l'emprunt bancaire. Donc voilà, vous avez ces trois phénomènes, mais sachez que vous êtes en, ces personnes, et vous, peut-être qui m'écoutez, êtes ou allez être en situation d'investir. Deuxième point commun que j'ai relevé chez ces, chez ces personnes, c'est qu'elles elles sont toutes divorcées. Elles vivent seules. Et bien sûr, les divorces, c'est un véritable phénomène de société. Et donc, ben, c'est le fameux adage où nul ne peut prédire l'avenir. Donc voilà, ben on, on, on aspire un jour, une fois qu'on est indépendant, à, à, à fonder une famille. Voilà, on rencontre quelqu'un, on fait des enfants, puis un jour, ben voilà, patatras, tout peut s'écrouler, Et ben, malheureusement, ce n'est pas rare au moment où on se parle. Et je crois même que ce phénomène se, se tend à se développer. Donc, ben, c'est un, un, autre, un autre signe caractéristique de ces personnes. Puisque, et j'en viens à mon troisième point commun, quand on divorce, ben, il y a une séparation, il faut donc se reloger. Et là, justement, il, tout, toutes ces personnes se retrouvent locataires. Or, le loyer représente la charge la plus importante, voire la plus écrasante dans, dans, euh, dans, ces, dans ces dossiers. Alors, il y a même une exception, c'est une personne qui a acheté un mobilhome. Vous voyez, faute de pouvoir s'acheter un, une maison, un appartement ou de louer, et bien, vous voyez un peu le, le genre de situation où on peut se retrouver. Et en tout cas, ben, toutes sont locataires. Et donc, vous l'avez compris, j'en viens à mon fameux conseil, le but étant de vous créer un véritable rempart, le, le but étant de vous sécuriser co contre ces aléas de la vie, contre ces accidents de la vie, et quand le contexte comme l'inflation euh, arrive, et personne n'y peut rien, enfin vous avez des choses justement, euh, vous ne pouvez pas, pas rien faire pour, contre la macroéconomie, mais vous pouvez faire des choses euh, justement qui sont à votre pouvoir, c'est le fait d'investir, et d'investir le plus tôt possible. Donc de vous... De vous, de, de vous sortir de ces, de ces fausses croyances si elles sont présentes chez vous, que l'immobilier c'est inaccessible ou réservé à des riches, etc. Eh bien, sachez que c'est quelque chose d'une possibilité. Et on dit souvent que l'immobilier, c'est une valeur refuge. Eh bien, c'est aussi et avant tout un refuge au, au sens propre du terme. Et d'ailleurs, donc, si, si vous achetez un logement le plus tôt possible, un investissement locatif, hein, vous avez par exemple des, des biens qui sont à vendre, avec déjà un locataire à l'intérieur, donc vous avez des loyers qui tombent, ça facilite grandement votre accès à la banque, et bien sachez que c'est quelque chose de, de, de, de facile à faire finalement, d'accessible, en tout cas sachez-le, il y a deux choses à savoir en immobilier, ce sont les fondamentaux, donc voilà, ben les, les, les travaux réalisés, la fiscalité, euh, mais finalement ça se résume à l'emplacement, bon, mais encore une fois, ben vous justement, vous avez donc les fondamentaux à connaître, et la deuxième chose, ben, c'est le marché. Alors le marché, ben, soit c'est dans votre propre ville que vous souhaitez, pouvez investir, Soit votre ville est trop chère dans, le, dans, dans, dans ce qu'on vient de se dire, et donc bah, dans un rayon d'une heure, une heure trente en voiture, vous pouvez absolument trouver des biens où il y a un locataire qui, vous, qui, qui, qui, qui paye ses loyers et que vous pouvez acheter, donc le, le, le bien, et où vous pouvez, avec des montants qui vous sont accessibles. Donc voilà, sachez-le. Et d'ailleurs, imaginez si un jour la vie vous amène justement à vous réfugier dans ce bien. Bah, S'il s'écoulait 5, 10, voire 20 ans. Eh bien, vous, vous, vous pouvez y habiter, donc vous vous dispensez de la charge du loyer que vous paieriez aujourd'hui à un tiers, d'accord et, et sachez au passage que pour récupérer un bien qui est à la base d'un investissement locatif, il y a trois motifs. Donc, ça peut être soit le fait que le, le locataire ne paye plus son loyer, ce qui représente, je le rappelle, 2 à 3% des cas. Donc, ça peut vous faire peur, mais factuellement, c'est quelque chose qui doit vous, vous, vous bloquer. Et eh bien, ça c'est un motif pour résilier le bail. Deuxième motif pour récupérer un bien qui à la base était un investissement locatif, c'est le fait de vouloir vendre ce bien. Donc c'est aussi une porte de sécurité si vous pensez que l'immobilier c'est trop risqué. Sachez que vous pouvez néanmoins revendre en cas de besoin. Et néanmoins, le, le troisième motif pour pouvoir récupérer un bien qui est un investissement locatif, c'est de pouvoir y, y, y habiter vous-même. D'accord ou, ou alors d'y héberger un ascendant ou un descendant. En tout cas, ben, sachez que la loi a prévu ce cas justement pour que vous puissiez vous-même un jour euh, y habiter et vous retrouver avec un toit. Et vous vous retrouvez chez vous et ne pas avoir justement payer ce, ce, ce loyer qui, qui plombe les finances de nombreux, de nombreux Français. Donc bah, j'espère que ça vous a sensibilisé à l'investissement immobilier. Plus vous démarrez tôt et plus le temps joue en votre faveur. Et si vous souhaitez aller plus loin, j'offre je, je, je, une liste gratuite. Ce sont les 35 questions à poser lors d'une visite. Donc ça a le double mérite déjà de vous apporter, c'est presque une mini-formation qui vous aide à comprendre les fondamentaux et quelles sont les, les questions importantes à poser et du coup les points importants à aborder quand vous, quand vous euh, appréhendez l'immobilier. Et deuxièmement, ça vous aide à connaître votre marché local puisque vous pouvez, j'allais dire, vous amuser à aller visiter des biens pour mieux cerner les choses et puis apprendre à, finalement à l'immobilier et surtout votre marché local qui est le deuxième, un des deux fondamentaux à connaître pour pouvoir vous lancer, voilà, et vous prémunir contre ce genre d'événements de, de, et d'accidents de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous a inspiré, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager et à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez d'autres exemples comme ça, soit sur l'actualité ou de, de, de biens immobiliers justement qui représentent ces fameuses opportunités dont je viens de vous parler. Et puis comme ça vous rentrez dans ma liste de contacts où je vous envoie également des conseils par mail. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.